ملوگی گرپا آنها فکر ملوگی گره آنها سبو لی لی لی اومد آب بخوره افتاد تو هوزک این ورش داشت این دونش داد این آبش داد این گفت کی آبش داد این گفت Mane, mane, mane, Le petit moignon est venu boire de l'eau. Hop, il est tombé dans l'eau. Celui-ci l'a pris. Celui-ci l'a séché. Celui-ci lui a donné à manger. Celui-ci lui a dit, qui lui a donné à manger et celui-ci, il a dit, c'est moi le gros poil. tu fais de la résistance, je n'arrive pas à tourner. Il faut faire ce qu'on